Bonsoir à tous pour cette deuxième conférence du cycle Prêcher et convaincre en contexte musulman des conférences publiques organisées en partenariat avec la BULAC. On a le plaisir d'accueillir ce soir Pascal Burezi, qui est historien, directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'EHESS. Il a également été mon directeur, puisqu'il a été directeur de l'ISM de 2014 à 2018, et il est actuellement directeur adjoint du SIAM, qui est un laboratoire d'histoire, d'archéologie et littérature des mondes chrétiens et musulmans médiévaux. Alors, ces recherches portent sur le Maghreb médiéval et plus particulièrement sur les structures politiques et les pratiques administratives de l'Empire almohade. Euh, citons juste deux de ses publications sur les almohades avec euh, Isham el alaoui Gouverner l'Empire, la nomination des fonctionnaires provinciaux dans l'Empire almohade, et avec Mehdi Gouirgat, « L'histoire du Maghreb médiéval du XIe au e siècle » chez Armand Colin en 2013. Euh, parmi les ouvrages généralistes que les étudiants connaissent probablement, il y a « Géo-histoire de l'islam » chez Belin en 2018, et l'ouvrage collectif qu'il a dirigé, « Histoire des pays d'islam, de la conquête de Constantinople à l'âge des révolutions » chez Armand Colin en 2018. Donc, Pascal Burezi est aussi coordinateur scientifique du projet européen ITN-MIDA et il a obtenu le financement d'un nouveau projet pour la création d'un réseau scientifique européen et international sur le thème « Religion and armed violence in Eurasia and North Africa ». Le titre de sa conférence ce soir est « La cause almohade convertir les juifs, les chrétiens et les musulmans au monothéisme » et je lui laisse tout de suite la parole. Euh, merci Sophie pour cette présentation exhaustive. Euh, tout d'abord, euh, je vais faire une petite remarque sur le titre que j'ai choisi euh, de manière un peu provocatrice. Euh, j'ai mentionné la conversion des Juifs et des musulmans, euh, des Juifs et des chrétiens pardon, qui est attestée euh, dans les sources euh, de l'époque almohade. Les sources nous disent que la vimma, donc le statut de tributaire, protégé des gens du livre, donc chrétiens et juifs, euh, est supprimé par les almohades. Euh, en revanche, euh, on n'a rien, qui, aucune, aucune source qui nous dise que les musulmans doivent se convertir à l'almohadisme. Et pourtant, j'essaierai je, euh, de, de montrer au cours de cet exposé euh, que les almohades se conçoivent et conçoivent leur dogme comme une nouvelle religion à laquelle tout le monde doit euh, se, euh, se soumettre et euh, se convertir. Euh, alors, le, je commencerai euh, probablement aussi par, euh, par, euh, par prendre un exemple pour les, la question de cette conversion. Euh, on ne sait pas exactement quelle a été l'ampleur des conversions des Juifs et des Chrétiens euh, à l'époque almohade, mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que Maïmonide... Qui, part de, qui est un, un savant et philosophe juif, qui part de, du Maghreb alors qu'il a 18 ans, en pleine époque almohade. Euh, quand il arrive à Alexandrie, on l'accuse d'avoir apostasié, et, et donc euh, sous-entendant que venant du Maghreb, il était nécessairement musulman, et euh, alors qu'il était euh, probablement resté juif, euh, mais il n'y avait pas de contrôle nécessaire, euh, nécessairement très fort. Donc, ces, ces questions de conversion ou pas sont, euh, sont relatives et euh, son application n'est pas, pas nécessairement très, euh, très grande. Cette mesure politique euh, et gouvernementale des Almohades. Euh, par ailleurs, je présenterai un petit peu le contexte historique de l'Occident musulman à cette époque-là, qui permettent de comprendre pourquoi et comment les Almohades ont pu se concevoir comme le nouveau peuple élu. Je dirais par ailleurs aussi, à titre pour contextualiser un petit peu, c'est qu'au sein de la religion musulmane, le 11e, 12e, 13 siècle est une période où l'on voit apparaître de nouveaux courants religieux qui sont en fait de nouvelles religions. On peut penser... Particulier au courant druze qui apparaît entre le 11e et le 15e siècle, et les druzes ont une théologie, un dogme tout à fait à part. Ils se considèrent comme musulmans, mais les musulmans ne les considèrent pas comme musulmans. Ils forment en effet une, un courant qui, qui émerge de, de l'islam chiite. Alors, euh, le mouvement almohade, euh, la dynastie almohade est la première dynastie. Elle a une particularité, c'est que c'est une dynastie berbère. Euh, c'est la première fois de, de l'histoire que euh, le Maghreb est unifié euh, depuis la, la Libye, la Tripolitaine, jusqu'au jusqu Maroc, jusqu'à l'Atlantique, avec en incluant aussi l'Andalous, le sud de la péninsule ibérique, sous une même autorité indigène. Euh, donc cette fois, ce ne sont pas les Romains, les Byzantins qui unifient politiquement ces territoires, ce ne sont pas les Arabes en provenance de l'Orient, ce sont des euh, populations euh, locales, euh, et, et ce, cette unification euh, va durer quelques décennies, euh, n'est pas, pas durable, mais elle va marquer profondément les sociétés euh, du, du Maghreb, euh, pour, pour plusieurs siècles, y compris après le, le démembrement de cet empire euh, al Alors, euh, si l'on remonte euh, un peu vers euh, les, les origines, euh, les populations euh, maghrébines euh, et, et, et même le Maghreb de, de manière générale se caractérisent dans le, les premiers siècles du, de, islamiques de la conquête arabo-musulmane par une grande résistance et une autonomie par rapport au centre du pouvoir orientaux. En fait, euh, les zones qui, sont, qui, sont, qui deviennent musulmanes ou qui s'arabisent le plus vite sont les zones qui étaient dépendantes de, des empires byzantins, donc qui ont été romanisées euh, et byzantinisées, donc les franges littorales, les villes littorales, et euh, par ailleurs, euh, quelques points d'appui, comme l'Ifriria, donc la Tunisie actuelle, avec Kérouan, qui est une région qui, au bout de, de, de deux ou trois siècles d'occupation, est euh, assez largement arabisée et islamisée, et El andalous la péninsule ibérique, euh, sous, euh, sous domination musulmane, sous domination Omeyade en particulier. Euh, mais pour le reste, euh, les terres de l'intérieur du Maghreb euh, les montagnes euh, sont des zones qui échappent au contrôle des populations euh, des euh, villes littorales de Kérouan. Euh, et ce sont des. Alors, y compris. Alors, ça, c'est. Déjà, c'est le, le premier point, c'est qu'on a un contraste donc entre les terres euh, contrôlées réellement par un pouvoir qui peut euh, reconnaître euh, le, la suprématie du califat abbasside, omeyyade de Damas ou abbasside de Bagdad. Mais euh, on a donc un contraste entre les régions littorales et les régions de l'intérieur. Et d'autre part, on a un contraste, une opposition entre ces gouvernorats ou ces provinces marginale de, euh, de l'islam par rapport au Proche-Orient, puisqu'on est dans une périphérie euh, occidentale, ces euh, régions deviennent autonomes et indépendantes des pouvoirs euh, orientaux très tôt. Il y a des révoltes berbères, mais il y a aussi des euh, dynasties qui deviennent indépendantes euh, très précocement autour parfois de mouvements euh, de donc de courants de l'islam qui sont contestataires et qui contestent le pouvoir tant des omeyyades de Cordoue que des abbassides de Bagdad, que des, des califats orientaux. Donc on a des principautés autour de Fès, autour de Tlemcen aussi dans les premiers siècles de, de l'islam, mais c'est en 750, au moment où les abbassides renversent les omeyyades de Damas en Orient, qu'El Andalus devient indépendante des centres du pouvoir orientaux et euh, maintient, une, euh, le, le, maintient un pouvoir qui, qui prétend euh, hériter euh, de euh, la dynastie califale Omeyyade de Damas. Donc, maintient un pouvoir oriental euh, de tradition orientale ou d'origine orientale, mais contre le pouvoir oriental actuel qui est celui des califes abbassides de, de Bagdad. D'autre part, euh, euh, au Xe siècle, on a une très grande révolte euh, euh, chiite euh, de, euh, de la l'Ifriqia, donc la Tunisie actuelle, et euh, la fondation d'un imama, califa imama, Shiites, euh, euh, septimains, ismaéliens, euh, autour de euh, Mahdiya, de Kérouan et de Mahdiya. Euh, C'est un mouvement qui a été porté euh, par la prédication, par le travail de prédication de euh, missionnaires chiites dans la région et qui ont trouvé une oreille attentive auprès d'un certain nombre de tribus berbères, dans le cas présent, les berbères Koutama qui soutiennent les prétentions d'un imam euh, qui euh, prétend euh, euh, exercer le pouvoir sur l'ensemble de la communauté musulmane et instaurer le chiisme comme euh, mode de gouvernement et donc restaurer la famille du prophète et les descendants de la famille du prophète comme héritiers légitimes du pouvoir califal contre le pouvoir abbasside de, de Bagdad. Donc en 909, on a un grand pôle de pouvoir un califat, c'est le moment où le, le califat unitaire de, de, de Bagdad euh, se, se, éclate en, en trois pôles, et, et avec, en conséquence de cette proclamation du califat fatimide de, de Kérouan, la proclamation par les émirs de, de Cordoue de, du califat, eux aussi prétendent, euh, contre les fatimides et contre les abbassides, à euh, l'exercice d'un pouvoir qui porte sur l'ensemble des... Euh, des musulmans, euh, et euh, en revendiquant d'être les uniques successeurs légitimes euh, du, euh, du prophète et les seuls à même, à, à même de pouvoir diriger l'islam de manière générale. Alors, euh, entre ces deux pôles de pouvoir au XIIe siècle, donc le califat de Cordoue, qui est un moment que l'on considère comme un moment de, de rayonnement politique, culturel, économique d'El de Andalus, de la partie de la péninsule ibérique donc, qui relève du, du califat Omeyyade. Et euh, entre ce, ce pôle euh, riche et politiquement fort et dynamique et le pôle des Fatimides, eh bien, euh, les régions de l'Algérie et du Maroc actuel, donc le, le Maghreb central et occidental, eh bien, euh, sont des territoires qui euh, sont l'enjeu euh, des, euh, des euh, ambitions euh, territoriales de ces deux pouvoirs. Euh, voisins qui interviennent dans la région en s'appuyant sur les tribus berbères, en, en offrant des cadeaux, en ayant une diplomatie, en recrutant des troupes, en envoyant des troupes aussi. Euh, et, euh, et donc, on a, euh, pour les régions d'Algérie du, du, et du Maroc, une double influence, une compétition entre les Fatimides et euh, les, euh, les Omeyyades euh, au, au Xe siècle. Cette situation... Euh, s'interrompt à la fin du Xe siècle parce que les, euh, les, les, les imams fatimides de, de Mahdiya regardent vers l'Orient. Pour eux, le centre du pouvoir, il est à Bagdad. C'est à Bagdad qu'il faut, euh, qu faut renverser. Et donc, ils abandonnent les terres euh, tunisiennes, les nifri, Ils déplacent les tombes de leurs imams, des imams de la dynastie, et ils les déplacent euh, au Caire. Ils fondent le Caire en 969. Et d'autre part, donc, le centre dynamique du pouvoir fatimide s'éloigne euh, du Maghreb extrême et du Maghreb occidental. Et d'autre part, euh, au XIe euh, siècle, le califat de Cordoue euh, explose et se, se éclate en une multitude de taïfas, euh, de royaumes indépendants dont chaque capitale euh, prétend devenir la nouvelle Cordoue. Alors, les conséquences pour le Maghreb extrême et très grandes, c'est qu'au Xe siècle, on avait des interventions, des pressions de la part de l'Ifriya et de la part des euh, de andalus euh, Au XIe siècle, on a un vide du pouvoir et cela permet à des tribus berbères du sud de, euh, du, du, du Maroc et euh, des, des régions sahariennes d'émerger et de prendre le pouvoir. Et on a pour la première fois donc euh, un, euh, une confédération euh, de, euh, de nomades sahariens, des chameliers qui s'emparent de Sidjil Massa, euh, de, euh, qui fondent Marrakech en 1070, euh, qui s'emparent de Taza et qui, à partir de 1085, interviennent dans la péninsule ibérique euh, sous pour deux motifs. Euh, D'une part, défendre les euh, petits royaumes euh, des Taïfas qui sont euh, euh, attaqués par euh, le royaume de Castille-Léon. Tolède tombe en 1085 aux mains des, des royaumes chrétiens euh, castellano-léonais. Et, euh, et ils, ils interviennent donc dans la, la péninsule ibérique pour défendre l'islam andalou et pour établir une fiscalité, donc pour mener le djihad contre les chrétiens du nord, et d'autre part pour établir une fiscalité orthodoxe et canonique. Pour la première fois dans cette région, on a un mouvement de réforme qui se met en place et qui parvient à unifier El Andalus, société très urbanisée, euh, arabisé, euh, avec un haut niveau euh, de développement culturel, euh, et euh, sous la domination maghrébine euh, de euh, berbères, euh, qui, qui sont berbérisants, hein, et euh, les, les successeurs des Almoravides diront qu'ils ne parlaient pas vraiment arabe. Et d'autre part, la, les, les Almoravides ont des caractéristiques assez originales dans le système, le système de, de l'époque, dans les systèmes anthropologiques de l'époque, puisque ce sont des... des des tribus, les tribus Sanhaja en particulier, qui euh, intégraient des formes de matriarcat assez développées. Et euh, donc on a dans les sources, dans les sources littéraires euh, la mention de, euh, de l'ascendance par la mer, beaucoup plus fréquemment que, que dans, dans les généalogies de tradition arabe. Et donc on a par exemple Ibn El-Sahrawi, hein, le fils de la saharienne. Euh, on a d'autre part pour la f... les premiers... Euh, Émirs, les premiers princes euh, almoravides, des mentions du rôle de, de, la, de, de, la, de la femme euh, qui, euh, qui, qui est une grande diplomate et qui choisit en fait le, le prince avec qui elle se met et qui est celui qui, qui devient Youssoufine Tashfin. Euh, D'autre part, euh, ce sont des sociétés où les femmes sont, ne sont pas voilées et où les hommes sont voilés, et euh, d'où découle le surnom péjoratif que leur donnent leurs successeurs et leurs ennemis, c'est-à-dire les moulathamoun, les gens qui portent le litham, le voile de bouche. Et euh, enfin, euh, ce mouvement de réforme almoravide s'appuie sur une dualité entre un chef, un chair de tribu et un prédicateur. Euh, Quelqu'un qui est allé faire son pèlerinage euh, à la Mecque et qui revient en disant Non, mais il faut réformer les mœurs, euh, on ne pratique pas dans nos régions un islam euh, comme il faut, et donc qui, euh, qui euh, propose euh, de, de réformer l'islam. Et le, le mouvement des Almoravides, qui est un précurseur du mouvement almohade, fonctionne sur ce modèle-là un chef politico-militaire et un chef spirituel. Euh, alors, euh, ce, ce mouvement euh, est un mouvement extrêmement légaliste, et donc euh, les émirs, les princes almoravides, qui donc contrôlent tout le Maroc actuel et l'Andalus euh, à la fin du XIe siècle, prennent le titre qu'ils inventent, le titre d'amir el-Muslimin, de commandeur des musulmans qui est un titre qui n'a jamais été utilisé dans le monde, dans le monde en islam, auparavant, et, euh, et qui est calqué sur le titre, pour le coup, euh, islamique de euh, Amir al-Mouminin, « Commandeur des croyants », qui est attribué à Omar ibn al-Khattab, le euh, deuxième euh, calife bien guidé orthodoxe de l'islam sunnite, et dont, dont l'origine du titre d'Amin el-Mouminin, commandeur des croyances serait, et qui est un titre de, de, de rang califal. Hein, C'est le plus haut titre qui puisse, qui puisse exister. Ils ne prétendent pas donc à exercer le califat sur cette région euh, du Maghreb occidental extrême et des Andalous, mais un pouvoir... Euh, Subalterne, qui est celui de commandeur des musulmans. Ils demandent, ils envoient des savants à Bagdad pour obtenir une lettre d'investiture pour leur pouvoir euh, au Maghreb. Et ils le mentionnent dans euh, la Khutba, dans le sermon du vendredi, le nom du calife abbasside de Bagdad. Donc il y a un très grand légalisme euh, des Almoravides qui place le Maghreb dans le giron oriental et dans le giron aussi. Euh, des, euh, des oulémas. Euh, donc une, euh, une soumission politique au califat abbasside de Bagdad et une soumission juridique ou théologique aux oulémas maléquites du Maghreb. Euh, cela se manifeste comment Cela manifeste par le fait que les émirs al quand ils décident de... Entreprendre quelque chose, demande l'avis euh, aux ulémas aux foukaha, aux docteurs de la loi en disant « il nous faut une fatwa, est-ce que cette décision est musulmane, est légale euh, ou est-ce qu'elle ne l'est pas ?» <rire> En particulier, une des décisions, une des fatwas qu'ils obtiennent est, est destinée à leur permettre de mener le djihad contre, contre d'autres musulmans. Donc, ils obtiennent, quand ils envahissent El Andalus, ils obtiennent euh, le droit de proclamer le djihad contre les princes musulmans des taïfas et il trouve des, euh, des euh, mouftis, donc des, des, donc des juristes consultes qui acceptent euh, en s'appuyant sur le Coran, sur la Sunna et sur la tradition, sur les compilations maléquites de leur dire ⁇ oui, c'est bon, vous avez le droit de proclamer le djihad contre d'autres musulmans pour telle et telle raison, ils ne respectent pas un certain nombre de règles, ils trahissent l'islam. ⁇ Alors, le, la force des Almoravides s'appuie sur le contrôle des voies de l'or. Euh, ce sont donc, je vous l'ai dit, des nomades chameliers qui nomadisaient au sud du Maroc euh, et qui contrôlent en fait les voies de l'or avec le royaume de Ghana et, euh, et donc ils créent euh, des monnaies qui, euh, qui inondent, qui inondent la, la région, le Maghreb extrême, y compris l'Europe euh, et, et qui donnent son nom. Hein. Donc ils ont des, des, des dinars almoravides qui passent en espagnol sur le nom de morabetinos, morabetinos et ça donne Maravedi à l'époque moderne, donc cette influence des monnaies almoravides est très grande, et je vous donnerai quelques exemples de monnaies almohades cette fois, mais vous aurez le contraste avec les monnaies almoravides. Donc une grande puissance financière, ils envahissent l'Andalus au nom du djihad et de la, du rétablissement d'impôts canoniques, et c'est sur ces deux thématiques qu'ils vont se faire contester au XIIe siècle par les almohades, parce que qu'à euh, euh, partir du, euh, du, euh, du, des années 1120, euh, les Almoravides essuient quelques défaites contre les euh, royaumes chrétiens du nord de la péninsule ibérique, et d'autre part, donc, des défaites, donc, ils proclament le djihad et... et ça échoue, donc c'est un des piliers, et euh, comme ils ont des échecs militaires, ils prélèvent des impôts extra-coraniques sur les populations. Donc c'était l'autre pilier euh, de leur intervention dans la péninsule ibérique, le rétablissement d'une un, fiscalité euh, coranique ou canonique, et euh, eh bien là encore une fois, ils trahissent euh, leurs engagements initiaux, donc il y a une contestation assez forte en El andalous contre le pouvoir des almoravides, et d'autre part, on a un mouvement de contestation au Maghreb extrême, des montagnes de l'Atlas, euh, et c'est le, le mouvement almohade qui, pour le coup, euh, se met en place et se développe en contestant, contestant violemment euh, les Almoravides qui contrôlent les plaines, euh, la plaine de Marrakech en particulier, et, euh, et euh, d'El-Andalus. Alors... Euh, les Almohades mènent une guerre d'une trentaine d'années de harcèlement des, de, du pouvoir des plaines des Almoravides qui sont obligés de construire dans les années 20-30 des, des forteresses pour empêcher les, les sédentaires de, de l'Atlas de descendre, les, les, les montagnards de l'Atlas de descendre dans les plaines. Et le nom que, que prennent ces, ces contestateurs, c'est celui de Mouahidoun. Et Mouahidoun... Bon, donc c'est le nom d'Almohades, hein, c'est ce qui donne almohad Il euh, faut bien comprendre que ça veut dire les monothéistes. Le tawhid, c'est l'unicité ou l'unitarisme. Euh, les Almohades, el Muwahidoun, ce sont ceux qui défendent l'unité de Dieu. Euh, donc, euh, si on devait traduire leur nom, c'est ce serait celui de monothéiste. En 1147, il s'empare de, de Marrakech. En 1153, euh, il se dirige vers l'Andalous comme leurs prédécesseurs, mais ils obliquent vers le Maghreb central, l'Algérie actuelle, qu'ils conquièrent. Et euh, dans les années 1150-1170, ils imposent leur pouvoir jusqu'en Tripolitaine et euh, ils conservent euh, la ville de, de Marrakech comme capitale, donc fondation almoravide, le nom de Marrakech, Mouryakouche, c'est la, la cité de Dieu en berbère, et ils conservent cette, cette capitale pour leur empire, qui est donc cette fois qui recoupe l'ensemble des euh, provinces du Maghreb et des Andalous. Alors, euh, dans les études sur ces deux dynasties, il est de coutume de d'opposer de, ces deux mouvements: Almoravides et Almohades. Euh, les Almoravides, je vous ai dit, structure plutôt matriarcale, des nomades, des chameliers, sont très Mat de peau, hein. euh, les, les hommes sont voilés, les femmes pas. Pour les Almohades, ce sont des sédentaires de l'Atlas, euh, avec des structures patriarcales nettement plus marquées. Cette fois, c'est les femmes qui sont voilées, les hommes ne le sont pas. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait insister sur Les Almoravides, eux, euh, donc, reconnaissent le pouvoir de, de Bagdad. Euh, et de, du califat oriental, les almohades, eux, fondent leur pouvoir de réforme sur l'existence, sur la prédication d'un Mahdi. Alors, euh, lors de la le Mahdi Mtoumart, lors de la précédente conférence par Mohamed Ali Amir Mohézi, euh, il, il avait été expliqué que le Mahdi, c'est l'islamisation de... de du, du Messie, hein. euh, le Mahdi est attendu euh, en islam sunnite et, et chiite euh, comme étant celui qui va venir à la fin des temps pour combattre les forces du mal et pour établir un ordre de vérité et de justice sur terre. Donc euh, la prédication <coughs> des almohades est une prédication qui est, euh, qui est euh, très eschatologique, hein, elle est liée à l'idée qu'on arrive à la fin des temps euh, et euh, le, le fondateur du, du mouvement donc euh, euh, recrée enfin, puisqu'il est la personne attendue il recrée les, les, les, les éléments de, de l'islam en terre maghrébine euh, il y a un, un fondateur donc, qui est le Mahdi Imtoumart qui meurt en 1130 et il a des successeurs ces successeurs portent le titre de calife et donc là encore une fois l'opposition entre les Almoravides qui avaient conservé un titre d'émir, qui n'avaient jamais pris le titre de calife, qui reconnaissaient le califat abbasside de Bagdad, qui prononçaient le nom du calife de Bagdad dans les sermons du vendredi, qui marquaient sur leur monnaie le nom, euh, l'imam Abdallah en général, el abbasi sur leur monnaie en or, eh bien, les Almohades eux, décident qu'ils sont califes, ils sont les représentants, les héritiers de, du Mahdi imtoumart, et qu'ils ont vocation à diriger l'ensemble des musulmans, l'ensemble des, des fidèles musulmans. Euh, et pourtant, euh, alors, donc, dans les textes historiques traditionnels, on a cette opposition qui est très marquée, je vous en donnerai d'autres éléments. Euh, pourtant, les almoravides ont ouvert la voie. Hein. On a des, des indices que si les almoravides ont fait le choix de s'appuyer sur les ulémas, sur les sur le, le personnel religieux du Maghreb, euh, il y avait quand même une très haute idée du pouvoir qu'ils exerçaient et de l'indépendance qu'ils avaient. Alors, ils avaient pris des éléments symboliques de reconnaissance du pouvoir abbasside de Bagdad. Ils n'avaient pas franchi le cap, mais euh, il y avait quand même une très haute idée du pouvoir qu'ils avaient réussi à créer sur tout le Maghreb extrême et euh, l'Andalous. Alors, euh, par ailleurs, euh, cette... Euh, ce, ce, cette opposition entre almoravides et almohades, je vous ai dit que les almoravides se soumettaient à l'autorité juridique ou théologique des ulémas. les almohades eux, renversent cette, cette, cette soumission et euh, décident de soumettre à leur autorité tout le personnel religieux maléquite. Euh, les almohades décident de supprimer, d'interdire l'école juridique Malekith. Ils ordonnent de brûler les ouvrages de fatwa. Et euh, ils considèrent, comme ils revendiquent le califat pour eux, que seul le calife, al est légitime à interpréter le Coran et la Sunna. Alors, euh, ce, ce, cette position euh, n'est pas nouvelle en islam. Elle a des, des précédents. Et je vais revenir sur un de ces précédents dont on considère qu'il a réglé la question de, du rapport entre la corporation des oulémas, des savants religieux, et le pouvoir politique, et le pouvoir du calife, c'est la crise mantazilite à Bagdad, au IXe siècle. Alors, je vais rappeler brièvement ce, ce qu'est cette crise mantazilite à Bagdad. et sans rentrer dans les détails, mais euh, en, en, en expliquant en quoi elle, elle, elle est importante pour comprendre ce que sont les almohades. Euh, au IXe siècle, au moment où, comme l'a bien montré euh, Amir Moési euh, la dernière fois, est, on est encore en train de fixer les fondements de l'islam, le Corpus officiel clos dont parle Mohamed Harkoun, donc le Coran, la Sunnah sont en cours de fixation. Il n'existe pas encore tel que définitivement admis. Euh, euh, au moment où on traduit, où les, les savants à Bagdad traduisent les ouvrages de la philosophie euh, grecque en particulier, et eh bien euh, les. Euh, et au moment où la. la le dogme islamique est en train de se définir, les savants s'interrogent sur Dieu, sur euh, l'omnipuissance de Dieu et sur la question de la responsabilité humaine. Si Dieu est omnipuissant, est-ce que les individus ont, ont du libre arbitre ou pas euh, Ils s'intéressent aussi, est-ce qu'on a, si un, on a un souverain qui est pêcheur, qui pêche, euh, qui n'est pas un bon musulman, est-ce qu'on a le droit de le, se rebeller contre lui ou pas tout ça sont des questions qui traversent euh, la, la, la communauté musulmane et qui donnent naissance à des, des positions, à des écrits. Et puis, euh, quel est le statut du Coran est la... Il faut rappeler que de la bouche du prophète sont sortis deux types de discours totalement différents. L'un qui est la parole de Dieu et l'autre qui est la parole humaine du prophète. Et il a fallu, pour les premières communautés, la première communauté musulmane, décider ce qui était de l'ordre du divin, c'est le Coran, et ce qui était de la parole séculière du prophète. Et à ce moment-là, c'était du hadith, donc des dits du prophète. La question qui se pose pour les savants à l'époque, c'est savoir quelle est la nature du Coran. Donc une fois qu'on a dit ces paroles qui sortent de la bouche du prophète, c'est la parole divine qu'est donc cet objet, le Coran, est-ce que c'est un éternel, un incréé Et à ce moment-là, Dieu n'est pas unique. Parce qu'il y a Dieu et il y a le Coran. Donc ça rompt l'unité de, euh, de Dieu. Ce que disent, enfin, ce sont les commentaires que font les savants à l'époque. Et donc il y a un mouvement, qui est le mouvement Muatazilite, qui dit, mais en fait, non, le Coran, c'est un objet créé. S'il est créé, ça veut dire qu'on peut le modifier. Et de fait, on a des indices que les savants, tolérer à ce qu'on récite le Coran dans les premiers siècles en fonction du sens, bil Et on a un certain nombre de hadiths qui nous disent on peut lire comme on veut du moment qu'on ne change pas le châtiment par la récompense, ou la récompense par le châtiment. Ce qui veut dire que si on ne modifie pas le sens, on peut lire comme on veut le texte coranique. Donc tous ces éléments-là euh, donnent naissance à un courant qui est le courant Moatazilite. et là, il y a un le calife abbasside de Bagdad de l'époque, qui est le calife el-Mamoun, qui décide que, voilà, c'est ça le dogme, c'est ça ce à quoi il faut croire, et il demande à tous les savants de venir jurer sur le Coran créé. Un certain nombre de savants et d'où viennent prêts viennent, serment pour conserver leur prébande, leur fonction, etc. Un certain nombre refusent, en particulier Ibn Hanbal, qui est un des fondateurs, le dernier des fondateurs d'une école juridique, et théologique de l'islam sunni qui est l'école la plus littéraliste bon. cette, ce qu'on appelle la mihna donc l'épreuve qui est infligée aux savants par le pouvoir politique qui prétend avoir quelque chose à dire sur le dogme islamique cette crise se résout une cinquantaine d'années plus tard lorsque le calife El, -El Mutawakil renonce à la, au dogme du Coran créé et on considère souvent que cette renonciation au dogme du Coran créé, euh, c'est la victoire des oulémas, c'est la victoire de la corporation des savants qui euh, euh, s'impose comme étant le légataire légitime de la révélation mohammadienne et de son interprétation. En fait, plus personne, en gros, après cette période-là... Enfin, ne se revendiquera comme murtazilite, mais cette tension et cette pensée a irrigué l'ensemble des dynasties suivantes. Et les almohades, même si on ne peut pas dire que ce soit une dynastie murtazilite, c'est quelque chose qui est à l'esprit des califes almohades. Et cette rivalité, cette tension avec les oulémas pour savoir qui doit, qui dit le droit, qui dit le dogme, eh bien, euh, se manifeste à plusieurs reprises dans l'histoire musulmane, et à l'époque almohade, elle se manifeste au Maghreb de manière assez, euh, assez forte. Comme je vous l'ai dit, euh, le Mahdi Imtoumart est considéré comme « imam Masum. Alors là, on reprend, et c'est pour ça que je vous disais, on, on est à la limite d'une création d'une nouvelle religion. Les almohades, ce qu'ils tentent de faire, c'est une fusion entre le chiisme et le sunnisme. Si vous vous rappelez les cartes que je vous ai montrées au début du califat omeyyad de Damas de, de, de Cordoue et du califat fatimide de euh, Kairouan et de Mahdiya, euh, les, euh, le pouvoir des Almohades s'étend sur deux les territoires de deux califats précédents l'un chiite et l'autre sunnite et le, le, la théologie qu'ils mettent en place est une théologie qui se prétend absolument sunnite mais comme toutes les donc absolument orthodoxe mais qui prend des éléments des deux grands courants, chiites et sunnites, qui dominent le monde musulman à l'époque. Et donc, ils revendiquent pour leurs dirigeants, pour le Mahdi, mais aussi pour les califes qui prennent sa succession, la notion de « isma ». La notion de « isma », c'est l'impeccabilité. Cette impeccabilité, elle est donnée par Dieu, et donc elle garantit que le Mahdi est impeccable, infaillible. » Euh, Mahdi Maaloum, donc le Mahdi reconnu, il dit euh, ce, ce, ce Et en même temps, alors donc c'est un élément, le Mahdi Imtoumart, comme son premier successeur Abdelmoumin, reçoivent une généalogie qui les fait remonter à Ali, le cousin et gendre du prophète, qui est le père de, des uniques descendants mâles du prophète Mohammed. Donc les deux, le fondateur... Euh, Religieux, le Madim Tumart, et le fondateur politique de l'empire almohade, tous les deux reçoivent une ascendance sainte, euh, prophétique, ce qui est absolument nécessaire pour pour le chiisme. Et en même temps, les dirigeants almohades donnent tous les gages de leur caractère sunnite euh, et euh, montrent qu'ils revendiquent absolument l'héritage omeyyade. Alors, ils choisissent, par exemple, la couleur blanche pour leur bannière contre la couleur noire des abbassides. C'est un détail, mais qui, dans les sources, est noté comme important. Ils inventent, au sens de découvrir, une relique du Coran attribuée à Rossman. Alors, dans, dans la tradition musulmane, Rossman, euh, qui est donc le, le troisième des califes Rashidun, bien guidé de l'islam sunnite, les, les chiites ne peuvent pas voir euh, Osman euh, qui est un, un banou, qui est un membre de la famille des banous Meïa. Euh, euh, Osman est celui qui est censé avoir unifié la vulgate euh, coranique, ce qu'on appelle la vulgate coranique, c'est-à-dire la, la version euh, du, définitive du Coran, en ordonnant d'éliminer les versions concurrentes. Euh, comme cela a été dit à la précédente euh, conférence, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, puisque ces versions concurrentes continuent à être en circulation pendant plusieurs siècles. Mais, euh, mais Rosman est aussi euh, le, celui qui, euh, qui a favorisé sa famille, les Banu Meya, euh, et qui est détesté par les chiites. Et par les Alides en particulier, euh, puisque euh, bah, d'une part les chiites considèrent qu'il a manipulé le Coran hein, et qu'il a euh, éliminé des versets qui étaient très favorables à Ali et à la famille, euh, et d'autre part parce que euh, euh, c'est à la suite de l'assassinat de Hosman que Ali est, euh, est poursuivi par le cousin de Hosman Mouaouia, qui lui demande le prix du sang et de venger son, son cousin qui aurait été assassiné par des partisans de Ali donc on remonte aux sources de, de l'islam, mais euh, revendiquer, inventer un Coran, et alors, le, juste je reviens, parce que je me suis égaré, le Coran de Rossmann, Rossmann est assassiné dans sa maison alors qu'il était en train de prier, et euh, donc du coup, selon la tradition, et euh, il aurait donc, d'une part, non, il y a deux choses, il aurait demandé à ce qu'on rédige quatre exemplaires parfois plus, mais quatre exemplaires de, du Coran définitif qui auraient été envoyés dans les différentes régions de l'Empire euh, de l'Empire de, de, de l'époque des califes bien guidés qui auraient été envoyés dans les différentes régions de l'Empire à ce moment-là, et d'autre part, quand il est mort, euh, du sang aurait giclé sur les pages du Coran qu'il était en train de lire. Et du coup, au XIe siècle, on voit apparaître dans différentes parties, 11e, 12e siècle, Jean-Michel Mouton en a trouvé pour la fin du 11e siècle, des reliques du Mushaf de Rosman avec des taches de sang. Et donc il y a, il y a plusieurs, plusieurs reliques, certaines sont conservées aujourd'hui à Topkapé en, en, en Turquie. Euh, mais euh, les, les Almohades en découvrent une, ils disent que ben, c'est le Coran qui a été envoyé. Euh, euh, par les Omeyyades euh, à Cordoue, et euh, qui apparaît euh, forte à propos à ce moment-là, et qui reçoit un culte de la part des, euh, des Almohades. Là, encore une fois, un chiite diff pourrait difficilement prêter un culte à, au, au, au, au Coran attribué à Rosman, euh, mais les, les, euh, les Almohades le font. D'autre part, ils prennent un certain nombre de mesures, les Almohades, comme transférer la capitale de Séville à Cordoue, euh, Cordoue étant la capitale de, euh, du califat, euh, califat omeyyade. Et, euh, et Cordoue, au XIe siècle, euh, a perdu de son pouvoir au profit de Séville, euh, qui était mieux, mieux positionnée. Et à l'époque euh, almoravide, Séville est la grande ville des Landalous. Et donc, quand les Almohades reprennent le pouvoir, ils tentent, ils ne le font pas en fait, de déplacer ou de repositionner la capitale des Landalous à Cordoue. Alors, euh, par ailleurs, euh, les, euh, je vous ai dit que les almohades se fondent sur la prédication d'un Mahdi, mais euh, en outre, euh, ils se considèrent comme le nouveau peuple élu de Dieu. Et euh, je vous ai dit qu'ils interdisent l'école euh, juridique... Euh, l'équite mais euh, il s'appuie euh, sur un hadith donc un dit prophétique euh, qui euh, qui est euh, qui fait partie de muslims et de Bukhari donc des grands recueils euh, canoniques de hadith et euh, qui dit euh, donc in islam badar kama badar qui joue sur la racine de maghreb Harb, donc l'occident et, euh, et la traduction, c'est l'islam a commencé comme étrange, étranger, merveilleux, hein, c'est le, le, la polysémie du, du, du terme rarib, et il redeviendra euh, étrange, étranger, merveilleux, comme il a commencé, Bienheureux heureux, les étrangers, étranges occidentaux, euh, les Rourabas. Et les Almoides disent, ben voilà, nous sommes les Rourabas, nous sommes les Occidentaux, nous sommes ceux, les étrangers, qui reviennent et qui euh, refont, recommencer l'islam et euh, notre langue d'ailleurs c'est euh, le lisan el-rarbi, la langue occidentale et ils imposent cette terminologie euh, dans, euh, dans les textes par rapport euh, au texte arabe qui parle de lisan el-barbar, donc la, la langue des berbères, des barbares, eux imposent l'idée que c'est la langue euh, des euh, occidentaux, la langue occidentale. Donc il prête un, un culte au, au Coran de, de Rossmann, un culte aux, aux écrits du Mahdi Imtoumart, et donc devant les armées sont portés d'une part le, le Coran de Rossmann, d'autre part les écrits du Mahdi Imtoumart, et les sources disent que ce sont les deux imams qui guident les troupes. Hein, les deux imams, c'est le Coran de Rossmann, et les écrits du Mahdi Imtoumart. Et d'autre part, on a un certain nombre de textes qui nous expliquent que les lumières de la prophétie ou la lumière de la prophétie ne se lève plus en Orient, mais elle se lève au Maghreb. Alors, euh... Alors euh... Bon, on peut se dire que... Donc là, je vous ai marqué les, les, les différents termes. Alors, il se trouve que l'époque almohade est aussi celle où, euh, dont on peut lire parfois que c'est le moment des derniers feux de la philosophie. Euh et après euh, l'époque almohade, la philosophie disparaîtrait, euh, ce qui est faux en fait, elle est intégrée dans la théologie, dans le kalam euh, et puis chez les chiites, elle, est, elle, est, elle se maintient, mais euh, c'est euh, l'époque almohade où euh, on a en effet de grands savants euh, comme Averroès, Ibn Rushd, euh, et Ibn Tufail, donc Ibn Roujst, je, je vous rappelle, Ibn Roujst c'est le, le, le petit-fils de son grand-père, son grand-père était grand juge malikite de Cordoue, le père d'Averroès, donc Ibn Roujst aussi, était grand cadi malikite de Cordoue, et Ibn Roujst a été grand cadi de Cordoue. Alors vous verrez souvent qu'il est grand cadi malikite, mais il n'était pas malikite. Il était al -mohad. et il est plus que ça, donc est, il est connu en Occident, dans l'Occident latin, pour avoir commenté les œuvres d'Aristote, euh, et les avoir transmises, euh, mais dans le monde musulman, il est surtout connu comme un théologien et un juriste, euh, et euh, il est les deux. Euh, donc, est, mais il est plus que ça, c'est qu'il est, il est un des plus proches conseillers des califes al-Mohad, hein. Euh, c'est probablement un de ceux qui a contribué à définir le dogme almoïde, euh, et donc il est au cœur de la machine almohade Comme Ibn fail c'est son mentor, Ibn fail qui le présente au calife, et là il a des discussions savantes avec les califes. Il est conseiller, probablement qu'il est le chef des talabas. Je reviendrai sur les talabas. Euh, c'est donc un des plus hauts personnages de l'état almohade. Donc, euh, quand je vous dis que euh, le dogme almohade est novateur, il s'appuie aussi sur la pensée et sur les écrits euh, des plus grands esprits de l'époque. Et euh, je rappelle hein, quand même que pour Averroès, le, le Coran, euh, les miracles du Coran, euh, c'est un moyen d'accéder à la vérité qui est destinée aux personnes qui ne maîtrisent pas la philosophie, et qui a d'autres moyens d'accéder à la vérité, qui est la raison raisonnante, le le, le, le, le safar, euh, la philosophie euh, qui est réservée à l'élite euh, des, euh, des, euh, des savants, et que quand il y a des contradictions entre raison et révélation, euh, eh c'est que c'est la raison qui a raison. Et la révélation, il faut la comprendre à la lumière de la, de la raison. Euh, alors, à la fin de sa vie, Averroès euh, a fait l'objet d'une disgrâce. Alors, dont, sur lesquelles on ne sait pas grand-chose. Si vous avez vu le destin de Youssef Chahine, euh, qui est un film qui projette sur Averroès. Euh, la situation égyptienne et, et, et les relations avec les, les, les islamistes aujourd'hui, euh, et qui fait d'Averroès de, de, une sorte de grand démocrate, de tolérance, etc., euh, et euh, évidemment persécuté par les méchants salafistes. Alors, je, je voudrais un peu... Bon, alors le film est très bien dans, dans, dans ce qu'il est, hein, mais euh, il mais y a des anachronismes profonds, et Averroès, comme je vous l'ai dit, il est au cœur de la machine almohade. Alors, il est possible que les califes aient philosophiquement mené la guerre sainte contre les royaumes chrétiens de manière totalement philosophique, ou qu'ils aient persécuté les rebelles de manière philosophique. Il n'empêche que Averroès était partie prenante de, de ce système politique. Euh, C'était un des... des grand penseur du, de, de l'almohadisme Alors donc, philosophiquement ou pas, en faire un, quelqu'un d'écuménique de, de, comme Youssef Chahim a pu le faire est probablement un, un anachronisme. Il n'empêche qu'en effet, il a dû s'attirer, mais... Les disgrâces étaient tellement fréquentes chez les personnes qui arrivaient au plus haut niveau de la proximité du prince qu'on ne sait pas exactement, alors certains ont soutenu que c'était en effet les oulémas, le corps des oulémas traditionnels euh, qui avaient euh, euh, ourdi euh, un complot pour le faire disgracier et pour, euh, bon, on ne sait pas, on ne saura probablement, probablement jamais. Euh, mais euh, Marie-Belle qui est une grande spécialiste de l'époque almohade, a suggéré que, en fait euh, a été mis en place à cette époque-là un programme d'éducation de la population du Maghreb euh, sur le modèle proposé par euh, euh, la République de Platon et euh, par euh, l'idée de créer un homme nouveau. Et euh, alors, je dis bien un homme nouveau, alors, euh, et on a des lettres, al hein, qui euh, euh, disent, voilà, euh, toute personne, homme, femme, libre, esclave, adulte, enfant, doit prendre par cœur les textes fondateurs, le dogme, le credo, al euh, Donc, la volonté d'éduquer... Et d'inculquer le dogme almohade à toute la population. Et mise en place, à l'époque almohade, une école, on pourrait dire l'école impériale d'administration, à Marrakech, qui accueille 3000 jeunes pris partout dans l'Empire, les plus prometteurs, pour qu'ils soient formés comme l'homme nouveau almohade devait l'être, c'est-à-dire dans tous les métiers de la guerre, mais dans. En philosophie, en religion, tir à l'arc, cheval, euh, nomachie. Donc, il y avait des très grands bassins avec euh, des navires pour euh, apprendre le, le combat sur euh, sur l'eau. Et ces jeunes euh, portaient le nom de talaba, euh, les doctes. Alors bon, c'est la même racine que les, les talibans, mais les talibans sont ceux qui apprennent. Les talaba là sont vraiment les, les doctrinaires du euh, régime, envoyés dans chaque province, aux côtés des gouverneurs, pour vérifier l'adéquation des décisions prises par les gouverneurs avec le dogme al moad euh, Et donc, euh, et au sommet de cette... Euh, alors, c ce sont les hommes nouveaux qui doivent être formés, euh, et, euh, et d'autre part, euh, au sommet de la pyramide, il y a le calife et les philosophes euh, qui sont, euh, qui sont euh, à côté, alors, euh, le, par ailleurs, alors la, la révolution al-Mohad euh, se manifeste par la création d'une nécropole impériale à Tidmal. Tidmal est la ville de prédication euh, du euh, Mahdi euh, Ibn et euh, la création d'un pèlerinage impérial à, euh, à Tidmal qui reçoit le nom de hajj, donc euh, les troupes euh, et le calife fait régulièrement un pèlerinage à euh, Tinmal. Euh, et d'autre part, il y a la mesure prise par les Almohades de réorienter la direction de la prière. Alors, il faut euh, revoir la situation de, de, de, de la, du Maghreb et dès l'Andalous euh, jusqu'à jusqu l'époque Almohade. Euh, on est dans, dans une marge extrême occidentale du monde musulman, mais euh, les Omeyyades ont eu un rôle très important en 750, et donc ils ont considéré que euh, El-Andalus, c'était la nouvelle Syrie. Euh, donc leurs troupes s'appelait Djun Homs, Djund Philastine, Djun El-Ordon, l'armée de, de Palestine, l'armée du Jourdain, l'armée ar, d'Hémèze, euh, Djun Dimash. Ils ont décidé que la mosquée des Omeyyades de Cordoue, c'était la mosquée des Omeyades de Damas. Donc ils ont fait appel à des mosaïstes byzantins pour, faire le, pour décorer un mihrab euh, en mosaïque. Et la Qibla Omeyade, donc l'orientation des mosquées des Omeyades, c'est le sud-sud-est, comme en Syrie. Il faudrait que ce soit est sud est pour être en direction de la Mecque. Mais donc la Kibla de toutes les mosquées, globalement, dès l'Andalus, c'est le sud-sud-est, y compris au nord du, euh, du Maghreb à cette époque-là, au 10e, 11e siècle. Euh, les astronomes savent pertinemment que ce n'est pas la bonne direction, et, et donc, les, euh, les, euh, ça c'est la Qibla astronomique, hein, c'est la direction astronomique. Les Almohades décident de rectifier les murs, et ils font détruire les murs de, des mosquées de Tlemcen, Fès, Marrakech, etc. Mais ils la réorientent encore plus vers le sud et Accompagné des textes, des textes qui nous disent que la lumière de la prophétie ne se lève plus en Orient mais se lève au Maghreb, que le nouveau peuple élu c'est le peuple des Berbères et des Occidentaux, des Rourabas, euh, ajouté au fait que bien il y a un pèlerinage qui se met en place autour de la nécropole impériale de, de Tinmal, on peut dire qu'il y a une, une relocalisation de l'islam au Maghreb. Et une refondation de l'islam au Maghreb. Pour ça que je disais qu'avec ce programme d'éducation, on avait une conversion des musulmans, y compris des zoulémas maléchites, qui étaient obligés de se soumettre au nouveau dogme euh, almohade. Et euh, enfin, <coughs> les quatre premiers califs euh, almohades, Abdel Moumin, Youssef Ier, El Mansour et El Nassel, reçoivent le titre dans les sources de calife Rashidun, bien guidé. Sur les monnaies qu'il frappe, ils sont indiqués calife bien guidé, orthodoxe. Donc il y a vraiment la volonté de reconstruire en, dans une vision qui est à la fois cyclique et eschatologique de l'histoire, c'est-à-dire que on repart au début et on recommence comme au début de l'islam, alors, euh, bon, les, les, les al ont innové, ils ont inventé le titre officiel de Saïd. Donc les Saïd, ce sont les descendants du premier calife Al-Mohad, euh, qui règne, qui est en fait le, le réel fondateur de l'Empire Almohade. après la mort du, du Mahdi Imtoumart. Euh, il règne une trentaine d'années, de 1130 à 1160, c'est lui qui met en place tout, enfin c'est sous son règne que se mettent en place les éléments du dogme, l'organisation de l'empire. Et euh, il a une vingtaine de fils euh, qui reçoivent tous ce titre de Saïd euh, et euh, qui euh, euh, fait qu'ils sont envoyés comme gouverneurs de province. Hein. Donc il y a d'emblée, il y a 17-18 provinces dans l'empire almohade. C'est parfait, ça colle avec les, les, le nombre de ses de fils qui sont donc tous nommés dans chacun, de chacune de ces euh, provinces et qui sont accompagnés d'un certain nombre de talabas, de, de doctrinaires du régime pour euh, vérifier euh, l'almohadité de leurs mesures. Mais les almohades frappent aussi, c'est assez connu, des monnaies carrées euh, en se fondant sur une tradition qui dit que le mahdi, quand, quand le mahdi apparaîtra, il frappera des monnaies carrées. Donc, ils frappent des monnaies carrées avec des légendes tout à fait particulières. Dieu est notre maître, Mohamed est notre envoyé, et euh, le Mahdi est notre imam. Le mardi est notre imam. Et puis, euh, tout, bon, de l'autre côté, c'est sur, euh, sur Dieu. Et d'autre part, ils introduisent à l'intérieur des monnaies euh, le carré euh, des, des dirèmes Alors, je vous montre par rapport à ça. On a un dinar al -Moravid. Donc, vous voyez qu'on a de cercles concentriques, qu'on a une écriture qui est coufique, donc très carré, et euh, les almohades réforment l'écriture aussi et euh, imposent le cursif. Donc pour les documents de chancellerie, ça c'est très clair. Ils imposent le, le cursif et euh, donc arrivent à remplir nettement plus euh, les, les, les monnaies euh, de, de texte. Euh, alors cet élément, bon, j'aime beaucoup les monnaies, euh, mais euh, il faut bien comprendre que euh, les Almohades ont plusieurs moyens de diffusion, et je m'arrêterai là-dessus. Il y a euh, d'une part euh, les grandes mosquées. Chaque grande mosquée de chaque ville de l'Empire est le relais pour la parole du calife, qui est l'élément fond fondamental pour, dans l'idéologie almohade, puisque le calife est impeccable, et il est le seul interprète légitime du Coran et de la Sunna, et du message euh, divin. Donc il y a un travail particulier sur la langue de chancellerie, la langue du califat, et l'usage en particulier très fréquent de ce qu'on appelle l'Irtibas. L'Irtibas, c'est le fait de prendre des fragments coraniques et de les mélanger, de les recomposer dans le texte de la chancellerie. Ce qui fait qu'on a une prose rimée qui est hiératique, ou qui est sacralisée par les nombreuses composantes euh, coraniques, les nombreux éléments coraniques qui sont, euh, qui sont insérés dans cette langue d'État, dans cette langue du prince. Alors, le, le contraste avec l'époque almoravide est très clair. Hein. À l'époque almoravide, les lettres de chancellerie contiennent aussi des citations coraniques, mais elles sont toujours introduites par qala Allah Ta'ala. Donc Dieu Très-Haut a dit, et on sait que c'est le début hein, de la citation euh, coranique, et on a un verset cité intégralement, et euh, les Allemands ne font pas ça du tout, ils, ils, ils renversent les, les, les, les versets, ils l'utilisent comme un motif, euh, comme un motif rhétorique. Et donc la langue de, des lettres de chancellerie, c'est très important parce que c'est celle qui est lue tous les vendredis dans les mosquée de l'Empire. Donc il y a vraiment une langue spécifique, et ce qui est assez particulier, c'est que l'Irtibas n'est pas interdit par les, les juristes euh, musulmans, du moment qu'on ne trahit pas le, le, le sens, évidemment, des versets coraniques, euh, mais euh, aucune école juridique n'interdit l'Irtibas, sauf l'école malékite. Donc les Hanafites, les Shafiites et les Hanbalites autorisent la pratique de l'Irtibas. L'école malékite qui est celle du Maghreb, l'interdit donc les almohades le font, mais ils ont interdit l'école maléquite, donc ils choisissent de faire quelque chose qui est particulièrement anti-maléquite. Euh, et d'autre part, euh, et je, je vais arrêter là-dessus, euh, c'est qu'ils euh, chargent, parce qu'ils ont vraiment une vision holistique de la société, donc ils, ils, ont, ils classent tous les habitants de l'Empire dans une sorte de pyramide, alors il y a... Y a 40 catégories, hein, les tambours de l'armée sont dans une des catégories, euh, les, euh, donc il y, y, y a des catégories, chaque membre de, de l'Empire est dans une catégorie et euh, il y a, comme je vous l'ai dit, la consigne euh, par l'aide de chancellerie que tous ses habitants doivent connaître le dogme et le credo al mais il y a un programme pédagogique qui est mis en place et dont le, le, celui qui se charge de le mettre en place, c'est Averroès. Et un ouvrage de pédagogie al est un ouvrage qui est aujourd'hui très connu et très diffusé dans tout le monde musulman, qui est la Bidayat al moujtahed qui est l'abécédaire du euh, juriste éminent, on va dire, ou du savant éminent, qui est un texte qu'on qu trouve qui est très répandu et euh, qu'on trouve et qui est lu et qui est enseigné euh, dans, dans tous les murs parce que c'est un texte Très pédagogique, très très clair, et qui est destiné à ça, la BCDH, je dis l'alpha et l'oméga, si on veut, euh, de, du juriste éminent. Donc, euh, je ne sais pas si je vous ai convaincu, euh, mais euh, en conclusion, mais euh, les Almohades euh, qui suppriment la Dima, euh, qui imposent le credo Almohade, qui crée une classe, une catégorie euh, de théoriciens. Euh, chargé de veiller à ce que toutes les mesures prises dans les provinces soient en adéquation avec le Dog al les Talabas, euh, eh bien, euh, ont cherché à convertir non seulement les chrétiens et les juifs pour une bonne raison, c'est que comme on est au moment de, de, de, de la fin du monde et que euh, le Maghreb c'est la nouvelle Arabie, eh bien, ça devient une zone sacrée où on ne peut plus ignorer le message divin et donc où les... les autres formes de monothéisme doivent disparaître, mais que cela concerne aussi les musulmans qui doivent se soumettre à ce nouveau dogme almohade. Et j'arrêterai là. Merci. Oui, est-ce que vous avez des questions, des commentaires Merci pour ce très clair exposé. Euh, est-ce qu'il a pu apparaître une, une sorte de, de tension entre ce réseau des Talabas qui, euh, si je vous ai bien écouté, était euh, la création d'Averroes et euh, le pouvoir, enfin, le chef était Averroes et euh, le pouvoir des gouverneurs avec le temps Est-ce qu'il y a pu y avoir des tensions qui ont pu apparaître Et euh, également, est-ce que vous pourrez peut-être revenir sur justement la... Euh, la place euh, des juifs et des chrétiens, donc des minorités religieuses, par rapport aux autres musulmans, est-ce qu'ils euh, étaient au même niveau, ou est entre guillemets, même niveau, ou est-ce que... Euh, enfin, comment ça se passait euh, concrètement Merci. Je réponds tout de suite, oui. Alors, euh, pour les Talabas, et, alors, les fils d'Abdelmoumine, donc les Saïds, qui sont nommés gouverneurs, passent par cette école... Euh, qui est fondé avant euh, quand Averroès n'est pas encore euh, introduit auprès des. Euh, il est vraisemblable, on n'a pas la preuve hein, exacte que vu le rôle de euh, d'Averroès auprès des califes, deuxième et troisième calife, troisième et quatrième, deuxième et troisième calife, euh, qu'il qu'il a été à la tête de ce réseau d'État là-bas, mais c'est pas lui qui en est le fondateur. Bon, euh, en fait, le fondateur. Euh, C'est le Madim Toumart, si on veut, parce que sur le modèle du prophète et des délégués envoyés par le prophète Mohammed dans les provinces, selon la tradition musulmane, il y a 12 naqib qui sont envoyés dans les provinces à l'époque du prophète Mohammed. et eh bien euh, le Madim Toumart envoie des missionnaires, alors les, les Fatimides utilisent, ou les chiites utilisent le terme de « daï » Donc de propagandistes, missionnaires, les Almohades, eux, c'est un autre terme, mais ce terme, c'est celui de Talaba. Et donc c'est le Mahdi Tumart qui aurait eu cette initiative d'envoyer dans les différentes tribus euh, de, de, du, du Maroc actuel hein, euh, des missionnaires pour les rallier, pour rallier ces tribus à sa cause. Et alors encore une fois, c'est des attributions rétrospectives, c'est des sources, c'est de la reconstitution. Celui qui les met en place, c'est Abdelmoumine. C'est lui qui met cette catégorie-là en place. Alors, des, euh, des tensions, euh, en général, en plus, les lettres de chancellerie nous donnent l'ordre de hiérarchie. Et euh, les saïdes viennent en premier, euh, mais ils sont talabas aussi. Hein, et il y a des talabas qui viennent, qui sont en haut de l'ordre de hiérarchie. Euh, euh, donc, y a, c est, c est, dans tous les cas, toutes les décisions importantes sont prises par le calife. Et à la différence de l'époque almoravide, où les gouverneurs de province sont indépendants, ils sont considérés comme les, les na'eb noab, donc il y a une délégation de pouvoir, donc chaque gouverneur, et on a des lettres qui nous le disent, hein, sont les yeux ou les oreilles ou la bouche de l'émir, et il parle, par la bouche du gouverneur parle l'émir, ce qui fait qu'il y a une très grande indépendance des gouverneurs, et qui mènent le djihad tous les ans dans leur coin. Enfin, et puis, dès, qu dès, qu dès que ça se passe mal, ils sont démis de leurs fonctions. Avec les Almohades, c'est totalement différent. C'est un système qui est verrouillé, qui est blindé, bureaucratique. Il y a en effet le Saïd, qui est le gouverneur officiel, qui est le fils, mais qui obéit à son père. Il y a un Talaba, qui est là, ou plusieurs, qui est là pour veiller à ce que tout gère. Mais dans tous les cas, il n'y a aucune autonomie, aucune autonomie des gouverneurs provinciaux à l'époque Almohade, par rapport à l'époque Almoravide. Donc, une gestion de l'Empire qui est absolument verrouillée et péraminale. Il est très difficile de savoir si ça fonctionne ou pas. Ça ne fonctionne probablement pas très bien. Euh, mais, euh, mais en tout cas, il y a des révoltes tout le temps. Euh, en fait, bon, à l'époque allemande, allemande, il y a des révoltes tout le temps. Donc, voilà. Et l'autre question, c'était. Euh, la place des minorités religieuses non musulmanes euh, dans. Cette... Alors, alors, bon. Euh, euh, euh, Jean-Pierre Moléna a montré pour El Andalus hein, qu'à la fin, du, au, au premier quart du 12e siècle, donc à l'époque almoravide, on peut considérer que, la, euh, que les chrétiens mozarabes donc les chrétiens arabisés d'El Andalus, disparaissent. Parce que... Euh, pour des raisons diverses et variées, mais il y a un moment où les émirs disent bon, écoutez, vous trahissez en fait, vous vous êtes la cinquième colonne pour les royaumes aragonais, donc c'est soit vous partez, soit vous vous convertissez. Euh, alors ça c'est la théorie. Euh, à l'époque de d'Averroès, de, de, donc à la fin du 12e siècle, on sait que par exemple il, est, il se réfugie à Lucena qui est un une un ville, un village où la communauté juive a acheté le droit de rester Juifs. Donc, soi-disant, la dîma a été supprimée, mais il y a quand même l'usena euh, en El Andalus où euh, les Juifs euh, ont le droit de continuer à pratiquer. Alors, bon, c'est très difficile à savoir. Il se trouve qu'au Maghreb, alors pour le coup, on considère que c'est au XIe, XIIe siècle que disparaissent les dernières communautés chrétiennes d'époque byzantine, enfin les descendants c'est là où on voit les stèles, c'est sur les stèles, les, les, les pierres des tombes, qu'on voit disparaître, disparaître les derniers prêtres. Et on voit, il y a une nouvelle catégorie de chrétiens qui, appara qui apparaît. Ce sont des missionnaires, euh, des mercenaires, euh, des commerçants euh, qui, cette fois, viennent d'Italie, d'Espagne, de France, et qui euh, recomposent une communauté chrétienne mais qui n'a rien à voir avec la communauté originelle euh, héritière de l'époque euh, romano-byzantine. Donc il y a une rupture. Euh... Voilà. Merci pour cet exposé, ou plutôt cette conférence qui nous rappelle beaucoup de choses. Mais mon arabe, lui, est très, très léger. Alors, j'aimerais bien que tu reviennes sur la différence entre talaba, taleb, taliban. Merci d'avance. Alors, euh, j'ai donné cette différence euh, parce qu'elle parle. Euh, un taleb, c'est un... C'est un étudiant. Voilà. Donc les talibans en Afghanistan sont des apprentis, euh, les apprentis religieux, on va dire. Euh, à l'époque euh, al alors ils, ils sont pas là-bas, c'est-à-dire qu'ils ont appris ou ils sont apprenants. C'est eux qui savent. Et c'est eux qui transmettent et contrôlent et vérifient. Alors, il se trouve que la langue arabe, ce n'est pas la première fois qu'un terme polysémique euh, veut dire deux choses contradictoires ou complémentaires. Euh, et, et à chaque fois, ce qui, ce qui pose un, un petit problème, parce que quand on lit euh, une source du XIIe ou XIIIe siècle, on reconnaît les mots. C'est les mêmes, c'est les mêmes racines djihad, taleb. Ah oh, oui, taleb, c'est un, un étudiant. Et ça ne colle pas tout à fait parce que la langue arabe a une histoire et on ne conçoit pas de prendre un texte français du XIIIe siècle, ça n'existerait pas, euh, du XVe siècle en se disant c'est la même chose. Et les, les mots ont le même sens. Et en arabe, il y a cette tendance qui, qui fige un peu les choses. Alors, on n'est pas aidé, euh, ni d'un côté ni de l'autre, euh, mais, euh, mais la langue arabe a une histoire et le même terme... Alors, outre la polysémie de, de chaque terme, chaque terme a une histoire et le sens change au cours des siècles. Et avec en plus cette... cette on en a parlé pour, pour le terme Mahdi, mais on pourrait en, en parler pour le terme oisir, hein, oisir qui apparaît dans le Coran. C'est au moment où on doit créer une fonction... Euh, ben, on va prendre un terme du Coran qui, qui, qui désigne l'aide, l'assistant, et on va en faire une fonction. Et on va recycler comme ça en donnant un nouveau sens. Et le terme de Saïd, par exemple, il se trouve qu'à partir du 15e, 16e siècle, les Saïd sont les descendants du prophète, mais pas à l'époque al-Mohad. Donc le terme... Saadat, Saïd, qu'on trouve, Sidi, qu'on trouve jusqu'en Indonésie, hein, euh, qui désigne un descendant officiel du prophète. Eh bien, le terme qui est utilisé au Maroc, c'est « sharif »,« shorfa euh, », mais il y a le terme « Saïd » aussi, qui est utilisé à partir du 15e, 16e siècle. Eh bien, à l'époque almohade, c'est quelque chose de tout à fait spécifique. Et quand on lit une chronique de l'époque almohade, qu'on voit « le Saïd, un tel », on sait que c'est... Alors, il est descendant du prophète, parce qu'il est descendant de Abdel Moumen qui descend, soi-disant, de, de, de Ali et Fatima. Et, mais le terme est destiné aux enfants, à ses euh, 17 euh, fils. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu parfaitement à ta question. Ma question est un peu similaire à ce qu'a ce qu dit le monsieur tout à l'heure euh, sur euh, des tensions. Est-ce que finalement la, euh, la population de l'Empire a adhéré à cette nouvelle euh, religion, à cette euh, notion de, nouvelle, euh, enfin, de nouveau peuple ou de peuple élu Est-ce que finalement l'islam orthodoxe, ou en tout cas l'islam moravide, a, a été irradié de, de, de, de, de l'Empire euh, si vous pouvez un peu éclairer là-dessus. Merci. C'est très intéressant. Bon, alors là, euh, il faudrait, faudrait interroger Mehdi Ouirgat aussi euh, sur ces questions-là parce que, euh, ce que ce que font les almohades, je ne l'ai pas dit, c'est euh, qu'ils réhabilitent la langue berbère des masmoudas. C'est-à-dire que pour prêcher à la mosquée, il faut pouvoir prêcher dans les deux langues. Le Mahdi, Imtoumart, prêchait en berbère. Et les grands sermoneurs, prédicateurs du, du, du vendredi devaient parler en berbère et en arabe. Alors, euh, et on a, euh, Mehdi s'occupe de ça, retrouvé dans les textes arabes toutes les indications hein, de l'ampleur de cette euh, langue berbère euh, utilisée par les almohades comme une langue impériale. Je vous dis encore une fois, il l'appelle l'Issan el-Gharbi. C'est pour dire, c'est la langue du peuple élu et euh, c'est le berbère. Qui est, et euh, c'est est la langue des masmoudas, en particulier des masamida. Bon. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe je vous ai dit que le Mahdi, c'était la, la version islamisée, euh, comme l'a dit euh, Mohamed Ali Amir Mouzi la dernière fois, de, euh, du Massé, du Christ. Il se trouve qu'en 1229, il y a un calife, al qui dit « Non, non, non, non là, on, on a raconté n'importe quoi ». Sa mère était chrétienne, hein, était une esclave chrétienne. Euh, en fait, euh, le Mahdi, il ne faut pas y croire, c'est une erreur. Le seul Mahdi qui existe en islam, c'est Jésus. Fils de Mariam. Donc, on a une lettre officielle qui dit ça. Et là, ça provoque un schisme dans l'Empire. La Tunisie, Hafsid, se sépare. et dit non, non, c'est quoi Alors, bon, déjà, euh, il y a un certain nombre de membres de, des dirigeants, des gouverneurs de, de, de, la, de Tunis qui se font massacrer à Marrakech à ce moment-là, parce que des Hintata. Et ils disent non, non, euh, le dogme almohade, il tient toujours. Donc, on a, autour de l'Ifriya, un pôle de résistance qui veut défendre le dogme almohade autour de tribus berbères qui sont les Hintata. Quand l'Empire, et donc les califes almohades reviennent sur cette annulation du dogme almohade hein, en 1229, euh, le fils, El Rashid, d'El Mamoun, rétablit le. Mais c'est bon, déjà un peu la fin de, de cette pensée cohérente. Et quand les almohades disparaissent, tombent sous les coups des Mérinides, alors d'une part, les corps des califes sont déterrés à Tinmal, parce qu'il y a quelque chose de, qui paraît anti-islamique, mais le, la tombe du Mahdi et la tombe de Moumen et de, de, peut-être des deux ou trois premiers califes al ne sont pas touchés. Et il y a, jusqu'au début du XXe siècle, des pèlerinages sur la tombe du Mahdi Imtoumacht à Tinmal. Donc, il y a... Et Léon l'Africain, quand il passe, il dit « Ah, oh, j'ai vu le Mahdi Imtoumart, il est encore vénéré dans ces régions-là ». Il y a une très grande fidélité au culte qui a été rendu euh, Et on pourrait dire aussi que le maléchisme après les almohades et le maléchisme avant les almohades, c'est plus du tout le même. Parce que, euh, bon, l'influence almohade, elle a été très grande pendant, on va dire un peu plus d'un demi-siècle, peut-être trois quarts de siècle, hein, euh, c'est beaucoup, hein, quand on pense en 70 ans, euh, on a le temps de former des savants et de leur faire oublier qu'ils sont maliquites. Et alors quand on voit des... C'est marrant, parce que quand on voit des, de, encore des articles sur, euh, sur Averroès, on voit Averroès, euh, pour ceux qui le connaissent un peu mieux, savant maliquite, enfin, ou grand théologien maliquite, ou juriste maliquite, mais il ne peut pas être maliquite, il ne peut pas être maliquite. Il est almohade, donc... Euh, Bon. Mais il n'empêche que son grand-père, en effet, était maléquite, qu'il est d'une grande famille de savants maléquites et que euh, son père était maléquite, mais lui euh, était almohade avant tout. Euh, mais euh, en revanche, le, le, le maléquisme qui est rétabli par les Mérinides au, euh, au Maroc, et y compris par les hafsides, parce que les hafsides sont fidèles au dogme almohade, mais ils comprennent qu'ils ont besoin d'être soutenus et donc... Ils autorisent la création de madrassas, euh, maléquites, et ils autorisent le, le retour euh, du maléchisme en, en Ifriqiya. Euh, donc il y a des, des, des accommodements. Il n'en reste pas moins que le dogme al-Mohad, l'idée al mohade, euh, a profondément marqué le Maghreb pour plusieurs siècles, y compris les mérinides qui s'opposent à eux, qui font tout pour... Eux, qui, pour il y a quand même quelque chose qui, voilà. Après, euh, pour les mino... après c'est très difficile de savoir jusqu'à quel point ça s'implante. Hein. Euh, euh, mais, euh, mais ils ont su, par exemple, reprendre ces formes de culte populaire pour les saints. C'est le siècle almohade, c'est celui de l'émergence des saints berbères, Abu Bouyaza, etc., à Boumediene, euh, qui sont des saints qui ne parlaient pas arabe. Et qui sont arabisés par les Mérinides, d'après. C'était arabisé. C'est-à-dire, on, on dit en fait, ah, mais ils étaient arabes, alors qu'ils ne parlaient pas. On a des sources de l'époque qui nous disent qu'il y avait un traducteur à côté de Abou Yaraza, euh, quand il y avait des pèlerins qui venaient de lui rendre visite. Les Almohades ont réussi à récupérer ces éléments de, de culte populaire, ou plus ou moins populaire, euh, pour en faire un culte impérial. Et euh, voilà. Pas si j'ai parfaitement compris et euh, répondu à votre question, mais. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions J'en profite. Euh, Aujourd'hui, quelle est l'actualité Est-ce qu'il y a toujours un. Dans quelle mesure ça vit toujours au Maghreb euh, Voilà, merci. Alors, vous savez qu'au Maroc. Euh, euh, euh, au Maroc, il y a eu une adaptation du film Les Visiteurs. Et euh, cette adaptation s'appelle Abdou, Aïn del Mu'ahidin. C'est-à-dire, Abdou chez les Almohades. Euh, donc, c'est vivant. Non, il y a eu des périodes de. de... Alors, a... encore une fois, ça, c'est le grand spécialiste, et Mehdi de ces questions. Euh, ce qui est intéressant, par exemple, c'est de voir les noms des rues. Ah, donc, euh, il y a eu une époque où c'était les souverains mérinides. Qui était euh, la gloire du Maroc, par exemple. Bon, ben maintenant, euh, on a des euh, des euh, El Mansour, des El Nasser, donc les, les grands califes almohades, euh, Ibn Tumart y compris, euh, qui sont revitalisés. -re euh, la mosquée des des almohades, donc la mosquée de Tinmal a été restaurée. Il y a des gens qui parlent de la réouvrir au culte alors que c'est un musée qu'elle est totalement isolée, hein. bon, c'était probablement à l'époque. Donc il y, a, il y a une récupération, et, et il y a des moments où ça a été plutôt les Mérinides, ou plutôt les, euh, les Alawites ou les Saadiens qui ont été... Euh, là, euh, il y a une petite réhabilitation des, des Almohades, euh, au Maroc en particulier. Après, pour les Hafsides, euh, un peu, pour l'Ifriqiya, c'est un peu particulier, ils ont d'autres figures, mais les Hafsides ont été, ont, ont été la dynastie qui a... Qui a contrôler, si on peut dire, euh, la région jusqu'à l'arrivée des Ottomans. Donc il y a quand même trois, quatre de, de, de, siècles de, de, de, de domination d'un califat, parce que au bout d'un certain temps, ils revendiquent eux aussi le califat. Une fois qu'il n'y a plus de calife chez al au Maghreb, eh bien ils revendiquent pour eux le califat. Et, et ça justifie que Saint Louis aille attaquer Tunis. Hein. C'est que le califat Habsid, c'est la grande puissance de la Méditerranée occidentale à l'époque. Donc... Donc il y a, voilà, il y a, il y a, et puis c est, c est, on peut voir ça aussi de l'autre côté. Hein. Il y a eu de très grandes victoires et de très grandes défaites de, des Almohades. La, la, la documentation pontificale parle du Mirama Molin. Hein. Le Mirama c'est Amir el-Mouminin, Almohade. Bon. Et, et c'est quelqu'un de, de terrifiant. C'est la terreur de l'Occident à l'époque. Euh, il lève. Alors, il est, il, il est allié avec. Euh, là aussi, c'est une grosse différence avec les Almoravides. Il a des alliances permanentes. La Navarre, le roi de Navarre, se réfugie très fréquemment chez, euh, chez, chez, euh, chez l'Almoade. Euh, parce que il a, il, le, la Navarre n'a aucune frontière avec l'Andalous, mais en revanche, se fait piller. C'est le royaume le plus riche de. De, de, du nord de la péninsule ibérique, parce qu'il est sur les chemins de Saint-Jacques. Et donc, il est l'objet, il disparaît plein de fois, attaqué par l'Aragon et euh, le, la Castille, qui sont juste, qui sont frontaliers. Donc, ben, il est très souvent euh, chez l'Almoade, euh, donc euh, à la cour de, de Séville ou à Marrakech. Le Léon aussi est un allié constant, avec des nobles qui travaillent des deux côtés de la frontière. Je ne sais pas pourquoi je parle là-dessus, mais euh, voilà. Donc il y a, euh, a c'était, je ne sais plus, Moi, je peux parler des heures, mais euh, ouais, voilà. Oui, une dernière question à laquelle je vais répondre en partant sur autre chose, je pense. Merci pour cette conférence. Je vais aller dans le sens de, de monsieur, peut-être dans le prolongement de sa question. Euh, dans le mouvement en fait, des, des révoltes berbères qui ont précédé euh, l'arrivée des almohades et aussi des Almoravides, on dit souvent que euh, le, le dogme était difficilement euh, intégrable par les berbères et qu'après euh, l'arrivée des almohades, il s'est fixé au fur et à mesure de manière permanente. Est-ce que vous acceptez en fait, ce postulat où, si ce n'est qu'une... Voilà. Alors, ce qui est... Euh... Alors, déjà, il y a deux choses. Il y a une version traditionnelle qui considère qu'à partir de la conquête, l'islamisation et l'arabisation du Maghreb se fait assez rapidement. Euh, ça ne colle pas. On a des formes de, de polythéisme ou d'animisme, de, jusqu'au... des cultes du bélier, jusqu'au XIIe, XIIIe siècle. Donc, euh, donc, tout le monde n'était pas chrétien, juif. Euh, bon. Mais on a des formes aussi d'islam berbère, et de monothéisme berbère, de Coran berbère. Donc, il y a des courants très résistants, euh, comme les Barrawata. Les Barrawata, c'est euh, dans la région d'Agadir, des tribus qui ont là, qui ont un prophète, un Coran berbère, euh, donc... Euh, qui est probablement une traduction en berbère du Coran, mais probablement avec des sourates un peu différentes, un peu moins de sourates, qu'on a perdu, hélas. Donc il y a eu une islamisation berbère, ou une berbérisation de l'islam. Alors, on sait qu'il y a des mouvements khalidjites en particulier, les roustémites de Tahir, et ça marche. C'est-à-dire que l'avantage de... alors il y a trois grands courants, j'en ai évoqué un, le sunnisme, le chiisme. Il y a un troisième courant, qui est d'ailleurs le, le deuxième à naître, qui est le khalijisme, qui naît au sein du chiisme. Le chiisme est le premier courant, le deuxième c'est le khalijisme, et le sunnisme apparaît nettement plus tardivement, qui pense que pour diriger la communauté musulmane, n'importe qui peut le diriger du moment que c'est le meilleur des musulmans. Ça peut être un esclave noir disait Habashi. Bon. Euh, et certains disent même une femme. Donc, certains courants, Ibadites, euh, Khalid disent ça. Ça tombe bien pour les Berbères qui sont, à l'époque de la conquête, si fiers de leur autonomie, euh, d'avoir quelqu'un qui leur dit, vous pouvez être imam de l'islam. Et donc, bah, chez les roustémides, alors bon, la plupart du temps, c'est quand même autour de personnes qui viennent d'Orient que se forgent. La, la principauté idricite de Fès, elle se fait autour d'un immigrant euh, qui est venu d'Orient. La, la propriété des Almohades, c'est que là, ça se fait en, en local. Alors, tant les Almoravides que les Almohades ont tout fait pour réprimer les formes berbères. Les Barrawatas, par exemple, ont été massacrés par les Almoravides, mais ils étaient toujours là. Donc, les Almohades en ont rajouté une petite couche. Euh, et probablement, les. Les almohades, alors, euh, comment dire, c'est un islam berbère aussi, hein, les almohades. Ce que je vous ai dit sur la langue berbère qui était promue, langue officielle, d'État, euh, d'empire. Euh, donc on a, on a une forme syncrétique de, entre chiisme, sunnisme, euh, on reprend des éléments, hein, on passe quand même par la généalogie qui remonte au prophètes. Alors est-ce qu'après, on peut dire que... Euh, c'est trop facile, il y a quand même des, il y a des innovations encore. Le shérifisme, par exemple, qui, qui naît au, au Maroc au XIIIe, XIVe siècle, avec l'invention de la tombe d'Idriss, encore une fois, on la découvre. C'est euh, des formes tout à fait spécifiques d'islam qui se mettent en place. Et... Il y a, du point de vue religieux, il n'y a pas de statisme. La religion, les croyances, les pratiques... Elles ont une histoire et elles évoluent en permanence, en permanence. Donc, euh, on peut le dire pour le christianisme, des hein, euh, formes de fétichisme ou de superstition qui, qui durent jusqu'à aujourd'hui. Euh, et pour l'islam, c'est la même chose, et, et, et qui sont consubstantiels à l'islam le culte des saints, le culte des pierres, le culte... On se balade partout dans le monde musulman. On a ces, ces petits nœuds faits sur des arbres, sur près des tombes des saints. C'est combattu, ça fait l'objet de débats. Il y a des gens contre, il y a des gens pour, il y a des gens qui le, le pratiquent. Alors dire, pff, ça, avant les Almohades, ça part dans tous les sens. Après les Almohades, ils ont bien verrouillé. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas. C'est sûr que les deux dynasties, Almoravides et Almohades, jouent un rôle fondamental dans l'arabisation et l'islamisation de, de régions qui jusque-là étaient à la périphérie de, des mondes musulmans, et, et puis vont être, ils vont ouvrir un corridor pour l'Afrique subsaharienne. Parce que, alors là, pour le coup, ça a joué un rôle énorme dans euh, l'islamisation du Ghana, euh, du Mali. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu non plus. Merci. Merci à vous. Et donc, on peut se retrouver le 6 décembre avec une conférence sur la propagande contre la communauté juive du Touat au XVe siècle. Donc euh, venez nombreux.